Encore une innovation du côté de Dyson. J'ai reçu en exclusivité France le Dyson V15 Detect Absolute. C'est le nouveau aspirateur. Bah, ça va être le meilleur, le plus technologique du marché. Disponible à 699 euros. Oui, oui, il est très cher. Mais parce qu'il embarque une panoplie de fonctionnalités, enfin du jamais vu dans des aspirateurs balais. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons le déballer. Je vais vous présenter son contenu. Puis je vous donnerai mon retour d'expérience, mon test après plusieurs jours d'utilisation. Est ce que ce Dyson V15 Detect Absolute est simplement la Lamborghini des aspirateurs balais C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. <musique> Commençons par regarder le contenu de ce Dyson V15 Detect Absolute. Vous voyez la boîte, on reste sur un packaging assez simple, assez basique qu'on retrouve bah, naturellement chez Dyson. On se doute qu'on va avoir une panoplie d'accessoires sur les gammes absolutes. On a toujours bah, le maximum de ce qu'on peut trouver chez Dyson. La boîte est ouverte. Alors, premier élément, ça va être bien entendu la petite notice. On ouvre ça. Tac Petite notice, petit guide de sécurité, bref, un petit peu de lecture. Ensuite, on trouve tout à gauche le petit Quick Start Guide, je pense, qui va nous expliquer déjà comment enregistrer notre appareil, puis comment bien entretenir et bien nettoyer celui-ci c'est assez simple vous allez voir on, on imagine et on voit directement les nouvelles fonctionnalités hein. je pense que vous en avez entendu mais notamment le laser qui révèle la poussière microscopique ça on va le voir en test c'est formidable Les notices c'est fait maintenant, on va découvrir le produit et ses accessoires. Au passage, je suis Mehdi, bienvenue dans Panacotech, découvrons ensemble la crème du high-tech. Je tiens aussi rapidement à préciser que cette vidéo n'est pas un partenariat avec la marque Dyson. J'ai réussi à avoir en exclusivité en avance ce produit grâce à une connaissance. Mon test et mes impressions seront complètement neutres. Commençons par le tuyau, bien entendu. Le tuyau bien enveloppé, vous voyez ça, très très bien enveloppé. Tous les accessoires sont très bien protégés. Hop, ça va en faire des déchets, ça va en faire. Hein. Premier accessoire, le tuyau cette année. Bah, le tuyau est d'une couleur assez neutre, très très sympa. Allez progressivement d'accessoire en accessoire, en rencontrant bien entendu les accessoires les plus connus, hein, ceux qu'on connaît et qu'on utilise chaque année. La brosse 2 en 1, la petite brosse 2 en 1 qui va nous permettre de, bah, de laver des tapis. Moi je, je l'utilise pour laver ma voiture, mes tapis de voiture. Et pourquoi pas aller chercher et nettoyer dans les meubles, au-dessus, comme ça. Et pourquoi pas l'associer avec cette petite brosse pour aller chercher après avec le tuyau. Je sais pas, au-dessus, un petit peu comme ça. Bref, faire place à l'imagination. On avait aussi le long-suceur avec détachement facile, la buse plate. Il y a deux noms pour ce type de produit. Chez Dyson, ça s'appelle le long-suceur qui va nous permettre d'aller chercher, par exemple, entre les petites euh, aérations de la voiture ou entre le frigo, etc. etc. Continuons ici avec le dock de chargement. Doc de chargement qui va, doc mural Bien entendu, qui va nous permettre du coup bah De poser l'aspirateur Et aussi d'y plugger Quelques accessoires C'est plutôt intéressant aussi On nous explique même l'installation Afin que ce soit assez facile à faire On va aller chercher à gauche S'il y a des choses Hop la brosse motorisée, cette mini brosse motorisée auto démêlante, alors moi qui suis fan de la brosse motorisée depuis le V8 de chez Dyson, qui va vraiment désincruster notamment les coussins, qui va désincruster les canapés, qui va désincruster mon arbre à chat. elle, auto démêlante, la nouveauté aussi, avec une forme un petit peu voilà conique, va vraiment être performante, on en parlera. On a aussi avec ça une petite mini brosse à poils assez rigide, ici la mini brosse par contre à poils doux, un support, et là on va arriver sur les éléments principaux, les brosses, avec chez Dyson en absolute deux brosses. La brosse High Torque avec technologie auto-démêlante qui va aspirer efficacement la poussière et les cheveux sur tous les types de sol. Le peigne auto-démêlant va éliminer automatiquement les cheveux de la brosse. On le voit ici, le peigne auto-démêlant, je ne sais pas si vous voyez la technologie ici. Un petit peigne qui va permettre de ne pas avoir à mettre les mains et démêler les cheveux. Ici, on va avoir la brosse Fluffy. C'est la brosse Fluffy laser. Oui, monsieur, madame. C'est cette brosse qui aura la nouveauté, le petit laser. La brosse laser Slim Fluffy, c'est une brosse de 25 cm de large qui comporte des poils en nylon souple avec des filaments en fibre de carbone antistatique pour éliminer la poussière des sols durs et des espaces plus exigus. Son profil, sa finesse permet de vraiment la pousser loin sous les meubles. Et en plus, cette petite technologie de laser qu'on voit ici. On va en reparler après, mais ça, c'est une grande nouveauté. Hop, on va pouvoir fermer la boîte parce qu'il ne reste qu'un élément. Ça va être, bien entendu, le balai, le moteur qui est ici. Quoique, on a aussi sûrement le... la prise hein, pour charger, bien entendu, que je n'avais pas sorti. Et là, on arrive sur... Le V15, le Dyson V15 Regardez-moi ça Déjà il est assez, assez imposant On va pas se mentir Par rapport à certains aspirateurs que je vois Et que je teste sur ma chaîne Parce que oui je ne teste pas que du Dyson Je ne teste pas que les produits assez cher. Je teste aussi des aspirateurs avec un bon rapport qualité prix Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Là on arrive du coup sur le V15 Et là on va pouvoir en parler On va parler des caractéristiques techniques Plus en détail dans quelques minutes Mais sur ce modèle On a vraiment quelque chose puissant avec bien entendu toujours un écran lcd qui montre ce qu'on a aspiré fournissant la preuve scientifique en temps réel d'un nettoyage en profondeur on va avoir un moteur dyson hyper hyperdynium un monteur numérique puissant et léger qui effectue jusqu'à 125 000 tours minutes. On va en revenir plus en détail. On va avoir la technologie Route Cyclone. Une batterie à haute densité énergétique. Une identification des particules de poussière. Bref, là, entre les mains, j'ai vraiment quelque chose qui, bah, qui, qui respire la technologie. Vous allez voir que je viens de l'allumer. On va pouvoir sélectionner la langue. Maintenir, hop, pour confirmer la langue, et là j'arrive directement du coup sur du français, on me demande de le charger complètement avant l'utilisation ce que je vais faire, et je vais profiter du moment de la charge pour vous expliquer toutes les nouveautés, toutes les caractéristiques techniques, mais avant ça, voilà un aperçu du contenu de la boîte, on aura donc du coup le Dyson V15, deux brosses, deux grandes brosses, la fluffy et la high torque, la petite brosse anti démêlante motorisée, le suceur les petites brosses poils durs poils, durs, poils souples, la brosse 2 en main, le petit coude et le tuyau, ce qui fait un total de 8 accessoires. Ce qui pourrait manquer, vu comme ça, c'est un petit tuyau flexible que on retrouve sur des barres concurrentes. Voilà pour l'aperçu de la boîte, du contenu. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques pendant que ça, ça charge. Ensuite, je prendrai en main, on testera tous les accessoires. C'est parti Avant de voir ce que ce Dyson V15 disponible à 690 euros donne sur le terrain, parlons un petit peu de ses caractéristiques techniques et comparons-le aux anciennes générations. Ce Dyson est simplement une bête, une bête de technologie, une bête de puissance. La première caractéristique technique qui nous intéresse dans un aspirateur, ça va être la puissance d'aspiration. Là, on est sur, écoutez bien, un aspirateur qui a jusqu'à 240 RW, 240W d'aspiration. C'est simplement énorme. Par comparaison, le V11, qui est sorti il y a deux ans que j'avais testé sur ma chaîne, avait 185 rw le v10 qui est encore d'actualité est à 151 rw vous voyez que là au niveau de la puissance grâce au moteur hyper le moteur numérique puissant léger qui va tourner jusqu'à 125 000 tours par minute cet aspirateur va avoir une puissance phénoménale c'est l'aspirateur le plus puissant du marché l'aspirateur balai le plus puissant du marché il est même plus puissant que certains aspirateurs traîneaux même presque la plupart des aspirateurs traîneaux ce moteur va être capable d'aspirer à la fois les poussières microscopiques et les gros débris. En plus de ça, couplé avec la technologie route cyclone, les 14 cyclones à spirale génèrent des forces centrifuges pouvant atteindre 100 000 g afin de capturer toutes les poussières, toute l'air, sans aucune perte d'aspiration. Autre information et caractéristique très importante sur un aspirateur balai, ça va être sa capacité. Surtout si cet aspirateur c'est votre aspirateur principal parce que là il a de quoi faire. On a un bac de 0,77 litres par comparaison sur le V11 c'était 0,76 donc on est un poil au-dessus du V11 mais on reste sur une grosse capacité par rapport à ce qui se fait chez les concurrents. Pour ce qui est des dimensions de l'aspirateur, bien entendu avec le tuyau et la brosse, on est sur 1 ,26 m 26 de hauteur 26,6 cm de longueur et 25 cm de largeur tout ça pour un poids de 3 kg ça pèse quand même un petit peu hein. je vais pas vous mentir qu'il pèse, il y a des aspirateurs plus légers mais là on est sur quelque chose d'assez puissant, autre grosse innovation qui va se retrouver sur la brosse fluffy, ça va être le laser le laser qui détecte les particules invisibles à l'œil. ce laser à angle précis révèle la poussière invisible sur les sols durs pour que aucune poussière vous échappe, on a déjà vu sur la chaîne sur des aspirateurs concurrents, le fait d'avoir une petite lumière, une petite lumière pour savoir où on aspire mais là on est au delà du simple lumière qui éclaire On est sur un laser On retrouvera aussi un système de filtration hors normes Multiniveau sur ce Dyson Le système de filtration totalement hermétique Capture 99,99% ,99 Des particules microscopiques Et des allergènes aussi petits que 0,3 micron Puis va rejeter l'air propre En gros on va être sur quelque chose de précis De technologique et de puissant Pour ce qui est de l'autonomie On reste sur 60 minutes en mode éco C'était la même chose que sur le V11 Et on est sur un temps de chargement de 80 heure et demie que dire de plus sur les caractéristiques techniques on a des nouveautés côté accessoires ça on va y revenir plus en détail lorsque je les aurai testés. pour moi c'est dans quelques jours pour vous c'est dans quelques secondes mais grosso modo tous les accessoires principaux connus et qui font la renommée de dyson la fluffy avec le laser la high torque avec le système anti déménage la mini brosse motorisée avec le nouveau système d'anti déménage bref tous les accessoires ont été revus et améliorés petit plus sur la batterie de ce dyson c'est qu'elle est amovible elle pourra donc être remplacée facilement. Voilà pour les caractéristiques techniques. Je prends tous les accessoires en main et on se retrouve dans quelques secondes pour que je vous parle de l'utilisation de ce Dyson V15, des absolute Me voici de retour après quelques jours où j'ai pu prendre en main tous les accessoires de ce Dyson V15 détecte Absolute. Commençons par passer un petit peu en revue l'usage de chacun de ces accessoires. La grande nouveauté bien entendu, c'est la brosse Fluffy. Au départ, j'étais un peu sceptique sur l'utilisation de ce laser, mais à l'utilisation, ça met vraiment, vraiment, vraiment en avant toutes les petites poussières, toutes les petites particules. Ce petit laser va vraiment permettre de voir les particules non visibles à l'œil nu. Et en plus, cette petite brosse Fluffy est vraiment très pratique. Elle passe facilement sous les meubles. Pour ceux qui ne sont pas fans du laser, et aussi Possible de le désactiver ici directement sur le bouton de la fluffy Bref j'ai complètement adhéré Moi chez moi j'ai principalement des sols durs Donc je pense que je vais rester sur la brosse fluffy On verra aussi dans la partie test d'aspiration juste après Que la fluffy se débrouille un poil mieux sur sol dur que la brosse high torque En parlant de la brosse high torque Elle est assez polyvalente Elle va elle permettre de s'adapter facilement à un tapis Donc si vous avez un petit peu les sols mixtes à la fois tapis, sols mous, moquettes et à la fois sol dur carrelage parquet cette brosse est faite pour vous la nouveauté c'est bien entendu le peigne intégré qui permet d'éliminer les cheveux on va pas le redire on va pas le revoir on, on verra à l'aspiration ce que donne cette brosse juste après aussi maintenant voyons un petit peu à l'utilisation des accessoires secondaires moi la mini brosse motorisée je vous le dis, je l'adore pour surtout aspirer tout ce qui est poils micro poussière acarien sur les canapés sur les coussins et sur l'arbre à chat. Regardez l'efficacité qu'elle a sur un arbre à chat. On voit directement la distinction entre le passage de la brosse et l'arbre à chat ou tous les poils stagner. On sent que la brosse à et retire tous les poils et même les petites particules, les petites poussières. C'est vraiment, moi, mon accessoire préféré. Avant de parler des autres accessoires, revenons sur les petites distinctions entre les petites poussières, les grosses poussières, etc. Car oui, sur l'écran, on va avoir des jauges qui nous permettent de savoir quel type de particules on aspire. Supérieur à 10 micromètres, supérieur à 60, supérieur à 180 ou supérieur à 500. Ça c'est vraiment intéressant de savoir ce qu'on aspire et surtout de savoir s'il si y a des particules fines aspirer après dans l'usage moi personnellement ça me servira pas mais je sais que ceux qui recherchent de la précision dans leur ménage seront satisfaits bien entendu cet écran lcd va nous permettre de naviguer dans un menu pour activer ou non des options il va aussi nous permettre d'activer la puissance d'aspiration que ce soit en écho en automatique intermédiaire ou en turbo on verra aussi juste après le bruit fait par le dyson j'ai fait bien entendu comme d'habitude un test de bruit en mesurant les décibels fait par l'aspirateur en turbo en auto et en écho, restez bien accrochés. Pour finir, l'écran LCD nous montre aussi l'autonomie l'autonomie de l'aspirateur en fonction du mode d'aspiration où on est. On voit que l'autonomie va dépendre de plusieurs choses, du mode d'aspiration, de la puissance et aussi de ce qu'on fait avec. Parce que théoriquement en écho on a 60 minutes d'autonomie, là on voit que c'est au-dessus de 70 minutes lorsque je filme et que je suis en train de l'utiliser ce qui reste à manquer et ce qui arrive chez les concurrents et qui manque encore c'est un bouton qui va permettre de verrouiller la gâchette là on est toujours obligé d'appuyer sur la gâchette ça veut dire que si vous aspirez pendant une heure il faut appuyer pendant une heure la gâchette ça c'est un gros manque je trouve sur le V15 ensuite pour finir avec les accessoires un petit peu secondaires la bus plate le suceur long comme ils appellent chez Dyson va vous permettre vraiment facilement d'accéder à des endroits assez fins ou assez hauts les petites brosses en fonction du poil souple ou du poil dur ça va vous permettre par exemple de décruster un tapis de voiture ou alors avec les poils souples d'aller enlever la poussière sur le tableau de bord et les microparticules après à chacun ses si usages de ses petits accessoires moi je sais qu'à chacun des accessoires j'ai un peu un usage en tête mais dites-moi aussi en commentaire ce que vous faites avec ces accessoires par exemple Moi la brosse 2 en 1, je ne m'en sers pratiquement pas, je ne sais pas trop dans quoi l'utiliser Je sais que ça peut permettre de décrasser un petit peu s'il y a de la terre, de la partie plate Mais bon, dites-moi en commentaire Voilà à peu près le tour des accessoires Ce Dyson V15 Detect Absolute est vraiment livré avec une panoplie d'accessoires Certains sont plus utiles que d'autres Mais au moins vous avez toutes les cartes en main pour un bon nettoyage Maintenant, regardons ce que ça donne à l'aspiration Comme d'habitude j'ai testé l'aspiration sur sol mou et sur sol dur de ce Dyson en fonction de la brosse aussi, de la brosse fluffy sur sol dur et de la brosse high torque sur sol mou et sur sol dur parce que c'est une brosse qui fait les deux Comment j'ai procédé J'ai pris 100g de particules, de déchets, de poussière, de bois chiche Bref, d'éléments qu'on a pour habitude d'aspirer chez nous, et surtout de différentes tailles, parce qu'un poids chiche aspiré, c'est un peu plus, surtout un pois chiche dur, c'est un petit peu plus compliqué que juste de la poussière. J'ai aussi mis pas mal de poils de chat, parce que ça chez moi il y en a, et je les ai étalés soit sur le tapis, soit sur le sol dur, sur du carrelage. J'ai aspiré avec, en fonction de la puissance d'aspiration, et après j'ai repesé ce que le Dyson avait aspiré, afin de voir où on se situait, sur le pourcentage d'éléments aspirés. Et bah, c'est pour vous dire que ce Dyson se débrouille extrêmement bien. Sur tapis, tout d'abord, avec la high torque, c'est vraiment facile. Pourquoi Parce que tout ce qui est poils, tout ce qui est poids chiche, bref, tout ce qui est petits éléments qui ont tendance sur sol dur à rouler, là, sont un petit peu bloqués dans le tapis. Donc, à aspirer, c'est assez facile. Et quand je vous dis qu'il se débrouille bien sur 100 grammes d'éléments étalés, après peser, après aspiration, on en avait 99 grammes. C'est-à-dire qu'il y a 99% des éléments qui ont été aspirés sur tapis. J'ai limité mon test en auto, comme ça, c'était au Dyson, de s'adapter s'il avait besoin de plus de puissance ou pas sur sol dur avec le high torque c'était un petit peu plus compliqué car la brosse avait tendance à éjecter un petit peu tout ce qui était poichi. bref on avait des pertes pas dans l'aspiration mais surtout dans les éléments projetés heureusement que pour la brosse high torque il est possible de régler ici la hauteur d'aspiration de régler le petit niveau de la brosse si vous allez aspirer des gros éléments bah les pois c'était encore trop haut hein, mais vous pouvez mettre en plus pour que la brosse soit un petit peu surélevée Et que ça permette de mieux aspirer Avec la fluffy on avait un petit peu moins ce problème Dans tous les cas je vous affiche le tableau récapitulatif des résultats obtenus Mais avec la fluffy la brosse avait tendance de passer au dessus des gros éléments comme les pois chiches J'avoue depuis tout à l'heure j'ai dit je sais pas combien de fois le mot pois chiche, Mais il avait tendance à passer au dessus et l'aspirer Alors qu'avec la torque ça l'a éjecté Ce qui nous a donné quand même 98% d'éléments aspirés avec la fluffy en auto sur sol dur. Dans tous mes tests, j'ai jamais eu autant de bons résultats. Vous pouvez regarder ce tableau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Mais moi, je valide complètement la puissance d'aspiration et surtout l'aspiration. Et surtout en mode auto, on sent la différence sur tapis ou sur sol dur. La brosse high torque s'adapte sans souci. Passons maintenant au test de bruit. Car oui, car oui, la renommée de Dyson, c'est la technologie. Mais on est d'accord que c'est des aspirateurs qui enfin, sont connus pour faire plus de bruit que certaines autres marques. Et bien moi, je préfère quand même mesurer le bruit émis par ces aspirateurs. J'ai procédé avec un décibelmètre pour mesurer le bruit. Et je l'ai placé à trois mesures. 50 cm de l'aspirateur, 1 mètre de l'aspirateur et 2 mètres de l'aspirateur. Puis j'ai répété ça pour le mode éco, le mode auto et le mode turbo. Voilà les résultats obtenus. En écho, on a vraiment un aspirateur assez silencieux. 73 décibels à 50 cm et à 2 mètres 68 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la fourchette où on retrouve la plupart des aspirateurs. En mode turbo, par contre, il monte jusqu'à 89 décibels à 50 cm et 83 décibels à 2 mètres. Du coup, on reste quand même en dessous du seuil de danger, du seuil de danger qui est de 90 décibels. Entre 83 et 89 décibels, c'est le bruit entre une cour de récréation et une perceuse. Bien entendu, le mode turbo il n'est pas amené à être prolongé longtemps parce qu'il a à peu près 7 ou 8 minutes d'autonomie grosso modo en écho le bruit n'est pas super gênant après lorsqu'on va passer sur du mode turbo il se fait quand même entendre mais on est en deçà, on est à peu près de ce qu'il faisait avant il n'y a pas de grosse amélioration au niveau du bruit parlons maintenant rapidement du nettoyage Le nettoyage le nettoyage du Dyson V15 Il est pratiquement le même que sur le V11 Je trouve que c'est Dyson qui tient quand même la palme d'or De la possibilité de vider surtout le bac Sans s'en mettre plein les doigts Moi je trouve que ce système de translation Permet vraiment de vider le bac Sans à devoir aller chercher les poils de chat Qui sont bloqués au fond Moi c'est ce qui me manque beaucoup Et je vous le dis à chaque fois chez les concurrents Là dessus on est vraiment bien Pour ce qui est des filtres c'est assez simple aussi Il suffit de les dévorer et on peut les enlever et les nettoyer pareil si vous avez besoin de nettoyer la brosse fluffy vous pouvez le faire sans souci il n'y a donc pas de grosse surprise au niveau du nettoyage ils n'ont pas prévu de faire un plugin, un accessoire exprès pour pouvoir nettoyer les filtres ou autres, comme on peut trouver chez les concurrents aussi mais on reste sur quelque chose de solide surtout pour vider le bac maintenant parlons des points positifs et des points négatifs Les points positifs et les points négatifs de ce Dyson V15 DETECT Absolute. Tout d'abord, en point positif, on va dire la technologie la technologie mise dans cet aspirateur c'est à dire il y a quand même des améliorations au niveau de l'écran LCD qui va vous permettre de savoir quel type de particules vous aspirez, des améliorations au niveau de la brosse fluffy qui va vous permettre bah voilà, de détecter avec le laser des petites particules qu'on ne voit pas à l'œil nu des améliorations au niveau des accessoires avec les systèmes démêlants qui permettent de ne pas avoir après au bout d'un mois d'utilisation ou autre d'arracher les petits cheveux qui sont bloqués dans la brosse bref on a quand même des innovations et des améliorations un petit peu partout là sur ce modèle et ça c'est vraiment top ça nous permet de voir la différence entre celui ci le v15 et le v11 après bien entendu le deuxième point positif ça va être la puissance parce que là il n'y a rien à dire la puissance de cet aspirateur est juste phénoménale la puissance d'aspiration la précision d'aspiration la filtration bref on a l'aspirateur le plus puissant avec la meilleure aspiration du marché qu'en est il du coup maintenant des points négatifs le premier point négatif pour moi c'est le manque du bouton pour verrouiller, il manque un verrouillage électronique qu'on voit chez les concurrents, on voit ça sur le dernier Roborock que je suis en train de tester sur ma chaîne, on voit ça sur le dernier Dreamy, bref ce petit bouton qui permet de ne pas avoir à appuyer sur la gâchette pendant 60 minutes si on l'utilise pendant 60 minutes c'est pour moi ce qui manque, après on peut toujours trouver des accessoires en imprimante 3D pour Dyson qui nous permet du coup de bloquer la gâchette mais c'est dommage, on a un écran, il suffisait juste d'avoir une option ou un bouton en plus pour pouvoir verrouiller électroniquement c'est Vraiment dommage Deuxième point négatif Bien entendu Ça reste le prix Je vais pas vous mentir 700 euros 699 euros Pour un aspirateur C'est juste phénoménal Bon après Avec tout ce qu'il y a derrière C'est compréhensible Et on est quand même Moins cher que des aspirateurs De chez vorvec Je sais pas si vous connaissez Mais c'est la marque Qui fait les Thermomix Et les aspirateurs Là-bas il y a des aspirateurs Un peu euh, serpillères aussi Ça s'attaque plus haut Mais bon ça reste quand même un peu négatif. Voilà pour mon test complet du Dyson V15 Detect Absolute. Ça reste le meilleur aspirateur, le plus puissant que j'ai testé sur ma chaîne. Il nécessite quand même un bon budget. Mais personnellement, après quelques jours d'utilisation, on verra peut-être après un ou deux mois d'utilisation, je ne peux que vous le recommander. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce produit à me les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.